C'est maintenant. Des vidéos en caméra subjective. Mais n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est un tout petit moteur. Un petit. C'est un intéressant Un 1300. Quatre sous par, par cylindre. Quatre chevaux. Six... 180 chevaux. Avec le. Plus électrique. Plus électrique. Mmh. Ouais ben c'est. 240 chevaux. Le cumul des deux moteurs. L'électrique fait 160. Mmh. Très très puissant, hein, Martin Pour un très c'est beaucoup, hein Ça pousse fort. Tu verras tantôt, ça pousse bien. Uh -huh. C'est très amusant, c'est très joueur. Uh -huh. Une petite mécanique. Uh -huh. Hop. Il ne faut pas mettre la clé. Voilà, c'est une boîte automatique. Ouais. 6 vitesses. Une belle caméra de recul. Une belle caméra de recul. C'est facile pour se garer. Et sur le pare-choc avant, on a les bips. Oui. Donc il n'y a pas de caméra devant, mais euh, on a les bips. Alors, ici, il y a trois modes. Tu vois, on, automatiquement, elle se met en mode hybride. Donc elle va choisir elle-même si elle utilise le moteur thermique oui. ou le moteur électrique. Ou, oui. si tu as besoin de puissance, tu on le laissera tantôt, elle va utiliser les deux moteurs en même temps. Oui. Et là, on va sentir clairement les 240 chevaux. Soit en électrique toute seule. Voilà, elle va pas utiliser le moteur. Le moteur, Ça, c'est bien pour rouler en ville, si on veut pas polluer. Soit en économie d'électrique. Pour justement garder, c'est ce que j'ai fait pour venir, oui. pour pouvoir garder, pour garder de l'électricité, voilà. ici on va la mettre en hybride et alors tu as plusieurs positions, automatique en hybride, elle est automatiquement quatre roues motrices, oui. on peut avoir une version sport, oui. des vitesses courtes pour la neige, pour rouler sur la neige, et je peux te dire que ça fonctionne très bien parce qu'on est allé euh, en montagne dans les Vosges et on avait de la oui. glace et de la neige. On était content d'avoir une, une, des vitesses super courtes pour rouler dans le sable, éventuellement 4x4. Oui. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu dois encore savoir d'autre On a tout, je pense. On a tout. On peut démarrer. Démarrer. OK. Alors, on y va. Ici, j'ai le frein... Tu vois, soit tu l'enlèves à la main, soit il s'enlève tout seul, ouais. je recule un petit peu, alors la boîte elle est automatique, ou bien je peux, je peux l'utiliser ouais. en boîte manuelle. manuelle, en boîte manuelle elle va automatiquement mettre le moteur thermique en, en, en action, en ok, on va l'utiliser en boîte automatique, C'est une voiture de fin 2020. Moi je l'ai eu. C'est une voiture que j'ai achetée en voiture de direction. Donc le concessionnaire Jeep à un Vierge. Que je connais. Que tu connais Oui. C'est un ami à nous. Et donc quand j'ai cherchais une voiture, il avait celle-ci en voiture de direction. Il avait 1600 km quand je l'ai vu. Et celle de Claude vient de chez FJ. RS. Voilà. Donc la Fiat 500 t'as déjà essayé, parce que ça, ouais. ça, ça j'aurais pu aussi te faire essayer, parce que notre fille a une Fiat 500. Mais c'est dingue, c'est dingue comment elle est cette voiture. Elle est super bien équipée, c'est très agréable à conduire. Alors, on va aller vers où? Euh, Oui, oui, mais on va sur l'autoroute après. On va pousser un petit peu. Tu vois, là je suis 100% sur l'électrique. Je la trouve quand même confortable. sentir que le moteur thermique va se mettre en route ouais. ici t'as senti ah oui, c'est... Voilà. on a utilisé pour démarrer toute la puissance de la voiture et on sent le, le petit choc là au moment où le moteur thermique se met ouais. en route oui ça fait clair. Et automatiquement, voilà, je ne demande pas trop de puissance, elle se remet en électrique tant que j'ai de la batterie. Ouais. Et c'est combien d'autonomie Une cinquantaine de kilomètres. T'as combien de kilomètres Elle a 22 600 kilomètres. <coughs> En effet, tu ne roules pas. Je ne roule pas beaucoup. Pas beaucoup. A, je l'ai eu au mois de mars. Donc elle a un an et trois mois. Donc je ne roule plus beaucoup. Donc ne s'arrête pas à on continue. On hein. continue. Oh <rire> ici C'est un peu plus loin. Ah mais tu sais ce qu'on va faire On va sortir, je vais aller montrer à flow où est ouais. elle est pas parce qu'elle ne sait pas où c'est. Ouais, Et puis on continuera notre chemin après, ça va Ouais ça va. C'est tout prêt hein Oui. Au niveau suspension, euh, Elle est bien. Euh, elle est assez bien suspendue, quand c'est des ah, routes un peu abîmées. Mais on seul. le sent mais... mais. on sent, oui. C'est ah une Jeep, hein. C'est pas, un, pas une Rolls, hein. Non. Donc on, on, on a ah quelque non. chose d'un peu plus un peu plus musclé là. Rustique. Rustique, voilà, exactement. Ça as trouvé le bon mot. Maintenant, je suis jamais un effet de tout terrain avec. Mais.. Normalement. Je pourrais. Mais je n'ai pas des pneus qui sont prévus pour... Il faudrait des pneus avec des plus gros dessins. Pour plus ouais ce ouais. Sois au petit mal. On va appuyer un petit coup. Okay. <rire> toutes les fonctionnalités sur l'écran j'ai la radio ici ouais. les différents médias que j'utilise pas beaucoup mais voilà mais tu as hein? euh... après ici on a tout ce qui est euh, aération, climatisation oui Après, il y a toutes les toutes les différentes applications avec <coughs> le contrôle de l'hybride, le chauffage du volant, le chauffage des sièges, toutes les assistantes, le wifi mais que je n'utilise pas, la radio, les médias, la climatisation, la navigation, le téléphone et tous les différents réglages. Et la navigation, c'est aussi un écran assez facile. Elle est très souple. Elle est très très agréable. On sait régler le volant, mais bon c'est on sait pas fait en, en roulant mais on sait régler le volant en profondeur et en hauteur. Ouais. J'ai toutes les commandes ici sur le volant. Ouais. Tu vois, que ce soit le cruise control, que ce soit le limitateur de vitesse. Euh, voilà le, Je vais enclencher le limitateur de vitesse. On est dans des travaux. On peut rouler qu'à 50 à l'heure. Voilà, je vais le régler à 50. Et la voiture ne me permettrait pas de rouler au-dessus de 50. À elle est limitée à 50. Et sur l'autoroute, je mets, tu verras, je mettrai une cruise control. Un cruise control adaptatif, qui règle la vitesse en fonction de la voiture qui est toi. Oui, oui. Et elle a pas mal de reprises. Hein. Oui. Pas une Porsche, mais ça a quand même pas mal de Il y a deux couples. Hein. Moi, je vais me mettre à 120 mètres et je vais mettre le cruise control. Voilà. adaptatif donc il va régler si j'ai une voiture devant moi et alors si tu regardes dans le rétroviseur au moment où je vais me rabattre tu vois tu as une, une lampe orange qui s'allume ouais ouais détecteur. Un système là. de sécurité de l'angle mort ouais c'est pas trop bruyant non ça va Derrière, elle est assez spacieuse. Oui, elle a un petit défaut, c'est qu'elle a un petit coffre. Elle va ralentir, tranquillement. Et réaccélérer. Voilà, et elle va réaccélérer tout suite. <rire> Moi, je suis très content. C'est agréable, c'est un bon gabarit, c'est pas trop grand ça roule bien avec la le moteur électrique ça fonctionne pas trop on a quand même une belle autonomie en, en électrique là je suis encore en électrique euh, ouais. c'est ah, t'as ouais. déjà essayé des voitures anciennes ouais euh, notamment l'Opel Kadett, ouais, ouais. euh, la Renault Dauphine, ah, ouais. un Dauphine ouais, ouais. Ouais. Euh, une euh, DAF, une DAF 70, ouf, ça c'est aussi. Euh, je fais dans tous les modèles, et tu peux aller voir, parce que j'ai fait une playlist avec tout. Il y a une liste sur Youtube avec tout, les, tout ce que tu as euh, essayé Avec la playlist Voiture ancienne, ah tu, oui. peux, tu peux voir les vidéos que j'ai fait de voitures anciennes j'ai fait une deux fois aussi qui ouais. n'était pas mal mais voilà ouais. mais il faut aimer les vieux modèles, les vieux modèles quoi Toi, hein. tu, tu préfères quoi tu préfères les récentes euh, Ouais, on va dire ça. Les sportives pour son garage, puisque tu as déjà essayé de chez une 500. Ouais. La... La Vranglaire la... La... La de Claude. Pas de point négatif, vraiment. Euh, si je réfléchis, le seul point négatif, ce serait la dimension du coffre. Et point... Un vraiment gros point positif. Moi je vais dire son esthétique parce que j'aime bien ce genre de voiture. fait qu'elle ait 50 km d'autonomie pour toi aujourd'hui. Oui. Et alors oui, l'économie avec le moteur hybride, avec l'hybride, c'est très économique. avec le temps qui couvre au niveau écologie. Oui. Et le prix ouais. du carburant, car car comme ton papa l'a dit, ouais. c'est pas négligeable. Mais j'aime beaucoup l'esthétique de cette voiture. Tesla n'est pas mal non plus. Tosna n'est hein. pas mal non plus. Mais si je dois choisir, je préfère ceci, comme esthétique, que l'esthétique de la tête Mais C'est j'ai Et ça c'est une question de goût personnel. Ouais, ça gagne ses coups hein. J'aime bien moi les 4x4, les pick-up, les.. Enfin, c'est. J'aime beaucoup ces voitures. Nous sommes combien en essence euh, Je dois être autour de 5 litres et demi. 5 litres, 5, litres, 5 litres. Et voilà ce que je cherchais. abîmé leur culture hein Quand il y a des descentes très très fortes, mais là on va pas trouver ça ici. C'est des, des fonctions que j'utilise pas beaucoup. Hein. Non. Et voilà et tu as la fonction principale qui est la. peu mauvais, ça reste encore quand même assez confortable. voilà tu vas être le meilleur ambassadeur de jeep grâce, grâce, à... grâce à vous quoi moi, ça m'éclate de faire euh, <rire> des essais en tous genres. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts, quoi. Ben oui. Les vieilles, les nouvelles. Les sportifs, les familiales. Ouais. Les utilitaires aussi. Les utilitaires aussi. Et il y a une fonction qui permet de recharger la batterie, enfin un petit peu recharger la batterie chaque fois que tu décélères. Ah oui. Et donc en fait elle freine un peu plus, un peu plus fort. Oui. Et bien elle, bien. Elle, elle recharge un petit peu. On ressent là quand, quand je lâche l'accélérateur et moi je vois l'aiguille là. Fait qu'elle ne consomme plus d'électricité que l'on produit entre guillemets. Après 100 mètres. Donc j'ai abonnés pour le moment. Bien, ça. Donc. Des bien. ça a commencé quand Aversé. En 2017. Ouais. Et c'était quoi la toute première J'ai commencé avec du gaming. Après 200 mètres. C'est gaming C'est un, un PC quoi. Ah oui. Tourné à gauche. Troisième sortie. Et la première voiture que tu as testé c'était quoi Ça je ne sais pas. Tu sais plus Je sais plus. Il y en a tellement... Vous avez atteint votre destination sur la gauche. On fera la Tesla et on fera le van. On va essayer de faire ça cet été. Et la Tesla, il faut que j'ai l'autorisation de madame. Vous avez atteint votre destination sur la gauche. Content Oui, cool. merci. Cool. Merci beaucoup. Mmh. <rire> J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.